Salutations, ici David donc, Pour le quick tip d'aujourd'hui, je vais vous donner les 5 principaux freins à l'achat classique d'un prospect. Donc Les raisons, les 5 raisons principales pour lesquelles un prospect ne se convertit pas en client. Et ensuite, de quelques conseils pour euh, résoudre ces freins à l'achat pour euh, améliorer votre taux de conversion. Alors, les 5 principaux freins à l'achat, c'est le prospect ne veut pas le produit ou alors n'en a pas l'utilité tout simplement. Deuxièmement, il n'en a pas les moyens, il n'a pas les moyens de se payer votre produit. Troisièmement, il n'a pas confiance en vous, donc votre offre n'est pas crédible. Cinquièmement, il ne comprend pas l'offre, il ne comprend pas le produit, il en a peut-être besoin mais il ne comprend pas ni l'offre ni le produit. Et cinquièmement, il n'en a pas besoin maintenant. Il n'en aura peut-être be peut besoin mais alors pas maintenant, donc il achètera plus tard. Donc voici les cinq principaux freins à l'achat. Maintenant, comment vous corriger ces freins à l'achat Comment reconnaître quels freins à l'achat sont ceux de vos prospects et comment les corriger Alors la première chose, c'est euh, après le processus de prospection, c'est-à-dire si vous avez inscrit vos prospects dans une liste, si vous avez fait un appel téléphonique ou alors euh, bref, si vous avez fait n'importe quel type de prospection, quand le prospect ressort et qu'il n'a pas fait son achat, eh bien, tout simplement de lui envoyer un formulaire, de lui proposer un petit formulaire, une petite fiche, en demandant pourquoi vous n'avez pas acheté le produit. Voilà, utilisez vos propres mots pour nous indiquer pourquoi vous n'avez pas acheter le produit. Vous pouvez aussi peut-être faire une liste pour l'aider, c'est-à-dire voilà, euh, si vous pouviez choisir les éléments principaux, les raisons principales pour lesquelles vous n'avez pas acheté, euh, quelles seraient-elles Voilà, vous faites la liste de ces cinq éléments et ensuite voilà, vous compilez toutes ces informations et voilà, ensuite vous voyez euh, quels sont les éléments, quels sont les freins à l'achat pour vous. Et ensuite, pour les corriger, ben, tout simplement, vous écoutez ce que vos clients euh, disent et puis vous pouvez modifier votre offre, vous pouvez faire une offre différente et vous pouvez comme ça augmenter votre taux de conversion et convaincre des personnes qui n'avaient pas été convaincues simplement parce que vous savez pourquoi elles n'ont pas été convaincues. Et maintenant que vous savez pourquoi elles n'ont pas été convaincues, bien, vous pouvez euh, agir et corriger et donc agir en conséquence en modifiant votre offre. Donc voilà pour le quick tip d'aujourd'hui pour vous aider à améliorer votre taux de conversion. C'était David, à très vite.